je resitue un peu euh, l'histoire euh, donc j'ai moins de 3 ans et euh, je reçois un message euh, des êtres de lumière euh, il faut savoir que à partir de ce moment là il euh, y a un truc qui a fait tilt dans mon esprit et j'ai commencé à cet âge là à me poser des questions existentielles. Euh, surtout au niveau de la mort. Euh, surtout au niveau de la mort. Euh, et euh, au, au sens de la vie aussi. Euh, au sens de la vie aussi. Euh, qui dit vie dit mort. Qui dit mort dit vie. On est revenu en Belgique euh, pour passer nos maternelles. Euh, au départ, euh, on était sur Bruxelles, euh, dans une petite maison euh, et euh, dans une maison qui a été construite par ma grand-mère, euh, très à l'ancienne d'ailleurs on est dedans en ce moment même. Euh, C'est un peu dommage qu'il y ait des rideaux derrière moi parce que sinon vous auriez vu le style de maison que C'est il euh, y a plein de poutres euh, au plafond euh, cette maison dégage vraiment euh, une énergie, euh, une énergie de culte, euh, en tout cas moi c'est l'effet que ça, ça me fait. Et en plus de ça, euh, la, la rampe d'escalier, euh, c'est une rampe qui a été récupérée euh, dans une église. Euh, donc je ne sais pas si vous voyez les, les rampes d'église pour monter à une espèce de... de Petite chapelle à l'intérieur de l'église, et, euh, et le prêtre fait son serment là ou des trucs comme ça. Euh, et donc, il y a un escalier enfin, avec des rambardes, etc. Et euh, ma grand-mère a récupéré donc l'escalier de la maison et la rambarde d'une église. Euh, donc, ça a, une, ça, a une, ça a une connotation de culte quand même. Euh, mais pas que parce que c'est ma maison d'enfance et c'est ici euh, qui s'est passé le plus de manifestations euh, il faut savoir qu'on est dans le, en plein milieu de la campagne il euh, y a plein de trucs qui peuvent se jouer au plein, en plein milieu de la campagne et c'est parfois pas très gai à vivre euh, mais voilà. Quoi. Euh, je m'attache à cette maison, je suis attachée à cette maison, mes souvenirs sont attachés à cette maison et euh, je, je dors dans la même chambre que mon frère jumeau euh, et on commence à côtoyer euh, des, des, des, des, des enfants de notre âge. Euh, avec qui on joue, avec qui on fait connaissance, avec qui on rigole, avec qui on fait les cassons sans coups. Euh, et euh, je vais très vite m'attacher à la petite sœur euh, d'une fille qui habite dans ma rue. Euh, euh, et, euh, et un jour, on décide de se voir. Elle m'appelle pour qu'on se voie. Et... Et moi, euh, comme j'étais quelqu'un euh, de très sensible à l'époque et que les tensions familiales persistaient toujours, euh, j'allais me réfugier dans les champs, derrière la maison, avec mon petit pique-nique. Et euh, je mangeais des, des, des, des petits biscuits en plein milieu des vaches. Quoi. Et donc je lui dis ça, je lui propose de venir avec moi. Et me dit ok, pas de souci. Donc euh, nous voilà partis euh, en plein dans les champs. On va y passer euh, quand même pas mal de temps. Euh, pas mal de temps jusqu'à ce que sa mère s'inquiète. C'est dans un élan de lucidité que, euh, que je me rends compte que ça fait déjà très longtemps qu'on est dans la campagne. Euh, et je me dis, oh là, il faut, faut absolument rentrer. Euh, on va rentrer etc donc on était déjà en train de préparer les affaires etc et au moment où on prépare les affaires elle entend, ça, elle entend sa mère l'appeler juste en bas de la rue où il y a le champ il faut savoir que c'est caché par des arbres etc donc ils ne pouvaient pas nous voir mais elle, on a entendu des cris. Euh, et donc on est descendu par, euh, par, par les arbres qu'il y qui avait entre eux et nous et on arrive dans la rue on, on je croise mes parents, elle croise sa maman euh, et euh, sa maman toute heureuse de la, de, de la revoir, elle, elle avait vraiment eu euh, une peur panique, hein. j'ai jamais vu, j'avais jamais vu un parent s'inquiéter autant pour son enfant parce que mes parents ne se sont, ne se sont jamais autant inquiétés pour moi. Et donc, euh, cette petite retrouve sa maman et moi, étant plus âgée, bah, j'étais censée être responsable d'elle, mais euh, j'étais encore gamine, quoi, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans à tout casser, quoi. Euh, et, euh, et puis, sa maman se met à crier sur moi, euh, à me faire la leçon, euh, euh, à me faire la leçon et à me dire carrément, euh, dorénavant, tu ne, plus, euh, tu ne verras plus ma fille. Euh, mais d'un ton très agressif et donc je l'ai dit comme j'étais quelqu'un déjà de très sensible à la base euh, je l'ai très mal pris, je l'ai très mal pris et j'ai tout gardé en moi j'ai tout gardé en moi euh, parce que je comprenais pas pourquoi je pouvais pas la revoir euh, pour moi euh, une engueulade ça suffisait pour que je comprenne et, euh, et pas besoin d'aller de, de, aussi loin dans les restrictions, enfin je comprenais je comp... J'ai eu très très mal et je l'ai très mal pris. Euh, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit à personne en fait. J'ai tout gardé pour moi. J'ai rien dit à personne. Bref. Euh, donc le temps passe. Je ne vois, je vois, je vois plus mes amis. Euh, je suis toute seule à la maison. Euh, L'hiver arrive. Euh, je vais en cours, etc. Euh, je suis assez triste de plus voir mon amie, de plus jouer avec elle, de, de plus partager des moments avec elle ça me reste sur le cœur en tout cas euh, et, et une nuit, je vais faire un rêve euh, un rêve avec un démon euh, un démon, un, disons un être, euh, un être malfaisant voilà. pour pas employer les termes trop, trop catégoriques euh, voilà, un être malfaisant, voilà, je vois un être malfaisant dans mon rêve et je ne voyais pas les détails, mais il, fin, je, voyais, euh, je voyais une silhouette noire en fait, une silhouette noire et dans mon rêve j'analyse cette silhouette euh, et je remarque qu'elle est très très sale, très euh, pas propre sur elle des, des, des, des, des vêtements déchirés, etc. Et puis, euh, cet être-là va, va se mettre en dessous de mon lit. Il va se coucher en dessous de mon lit. Euh, et je vais avoir peur de sortir mes pieds du lit. Euh, de regarder en dessous de mon lit. Ou même d'appeler mes parents. Enfin bref, je vais, je vais rentrer dans, dans une peur assez tétanique. Euh, C'est la première fois de ma vie que je fais un rêve comme ça. Euh, et je vais rentrer dans une peur tétanique Et euh, malgré tout dans mon rêve euh, Je vais jusqu'à me jouer de son esprit Donc ça veut dire que ma force d'esprit a pris le pas sur sa force d'esprit à lui Et donc je ne sais, sais pas comment ça s'est passé exactement Ni quel terme employer pour expliquer ça mais il se fait que je me suis concentrée sur le visage de cet être. Concentrée à un point à rentrer vraiment au cœur de ce qu'il était. Et bizarrement, à ce moment-là, euh, cet esprit me fait penser à la mère de mon ami, toujours en colère contre moi, euh, qui ne m et qui ne m'a pas pardonné de ce que j'avais fait, enfin de, de, de fait avec sa fille. Euh, et ça fait il dans ma tête euh, Et puis euh, Je vais tomber malade Je vais tomber malade Je vais avoir euh, jusqu'à 41 degrés de fièvre euh, Je vais me réveiller en sueur euh, Un truc, euh, j'ai jamais vécu ça de ma vie non plus C'est la, la, la seule et unique fois que j'ai vécu ça Et euh, Là, je me réveille, je suis pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai la nausée. Je vais voir mes parents et ma mère prend directement ma température. Elle touche mon front, dit là tu es chaude, on va prendre ta température. Euh, 41 degrés de fièvre. Euh, J'étais prête à aller à l'hôpital, euh, mais ma mère m'a donné un apaisant et apparemment c'est passé après. Bref, la fièvre passe, euh, je guéris et quelques quelques semaines après. quelques mois je sais plus exactement enfin bref euh, j'entends que euh, la mère de mon ami est décédée d'une fièvre jaune euh, et directement dans mon esprit j'ai fait le lien avec ce rêve là euh, c'est comme une intuition en fait euh, un point collier un autre point euh, et ça m'a ça vraiment bouleversée son décès. Je ne savais pas où me mettre, je me sentais responsable, je me sentais coupable. Euh... Je ne savais pas quoi faire. Et, euh... et je, pense, je pense à sa mère. Et dans le jardin, euh... enfin je suis J'essaye je suis de me changer les idées dans le jardin. Et euh je perçois un message qui me dit euh, va la voir et c'était l'enterrement c'était euh, l'enterrement dans l'église en bas de euh, en en chez moi et, et je perçois ce message qui me dit va la voir euh, j'ai pas réfléchi je suis descendue direct euh, j'ai vu le monde qui avait devant l'église j'ai pas osé faire un pas de plus. Euh, J'ai ressenti une vague de tristesse immense, un désarroi immense. Et je me suis dit, tellement, tellement que les énergies étaient fortes, que les émotions étaient fortes, je pouvais pas faire un pas de plus. Alors je me suis dit, si mes amis sortent de l'église et que je les vois sortir de l'église, je leur ferai signe de la main avec un, un, ma, ma petite main sur le cœur, un, un petit signe, un signe de gratitude quoi. Mais il se fait que j'ai pas osé aller plus loin, tellement, tellement c'était trop fort pour moi. Et donc, euh, voilà, c'est une histoire qui est remontée par après. Euh, Des années plus tard euh, l'esprit de sa mère est, est venu me demander pardon et j'ai accepté